Pour... On se souvient et qu'il faut toujours s'ancrer dans le coronavirus. On est en, en conversation constante avec eux. Vous allez vous souvenir que, pour un mal de tête est apparu en Chine, les États-Unis, l'Italie et d'autres pays ont fermé leurs frontières carrément Pour... Au... Chinois. Quand